Peut-être que tu es coach ou bien stagiaire ou bien juste euh, un sportif qui a envie de connaître un petit peu euh, ce qu'il faut pour être un bon coach en CrossFit. Et si c'est le cas, c'est peut-être que tu es perfectionniste et ça c'est trop bien parce que dans ce métier-là, le perfectionnisme, il est important. Du coup, je suis très contente de pouvoir te donner euh, des conseils, donc six conseils pour devenir un meilleur coach. Et si tu veux donc les avoir, reste avec moi tout le long de la vidéo. Hello, moi c'est bienvenue sur ma chaîne qui est dédiée au crossfit comme vous le savez déjà. Si tu es sur ma chaîne, c'est que tu as envie euh, d'avoir des conseils sur le crossfit, sur les tutoriels, sur les mouvements, sur le coaching, euh, sur la prépa physique, sur la programmation. Donc tu es au bon endroit. <rire> Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Euh, j'ai juste un truc à te dire. Si tu as envie de t'améliorer dans tous les points que je viens de citer, j'ai trois conseils à te donner. Le premier, c'est de t'abonner à ma chaîne. Abonne-toi, clique sur la cloche comme ça tu auras toutes les notifications. Le deuxième, c'est de commencer dès maintenant ma formation qui va t'apprendre à créer tes propres séances de CrossFit en à peu près une heure. Le lien il est juste en dessous. N'hésite pas à aller voir ça. Et le troisième, c'est de commenter si tu as des questions à me poser sur, bah là, pour le coup, le coaching, puisque c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Je vais aborder aujourd'hui euh, six points qui, pour moi, sont extrêmement importants pour euh, être un bon coach de CrossFit. Outre le fait qu'il faut un diplôme et qu'il faut le level one, ok, ça on part du principe que bah, c'est déjà fait. Euh, bah, du, moi je vais te donner mes, mes conseils par ordre d'importance parce que. Enfin, ou pas forcément d'ailleurs, pas forcément par ordre d'importance, en fait ils sont tous sur le podium à la première place genre. Le premier conseil que j'ai à te donner aujourd'hui c'est de te former tout le temps. Euh, je m'explique, aujourd'hui il euh, y a énormément de, de formations, on est très chanceux parce que c'était pas le cas avant on est très chanceux donc non seulement il y a le level one mais celui-là il est obligatoire donc si euh, tu l'as pas passé il faut le passer il faut mettre 1000 euros de côté et il faut le passer. c'est important pourquoi parce qu'en fait à chaque fois qu'on sort d'un séminaire c'est euh, deux jours de séminaire voire trois des fois à chaque fois qu'on sort d'un séminaire on, en fait on a la tête tellement remplie de choses et on devient beaucoup plus productif que ce qu'on était avant et du coup on augmente donc son niveau de connaissance et forcément quand on augmente un niveau de connaissance on augmente son niveau de coaching donc c'est important de, de, de se former régulièrement moi je pense que une personne intelligente se euh, euh, s'arrangerait pour tous les mois mettre genre euh, 100 euros de côté je sais que c'est difficile mais tous les mois mettre 100 euros de côté ça fait 1200 euros à la fin de l'année 1200 euros c'est une formation donc on peut tous payer et encore que c'est le plus haut de ce qui est enfin c'est le plus cher de ce que vous allez pouvoir vous payer on va avoir crossfit gymnastique qui est incroyable euh, crossfit euh, weightlifting, euh, la, la formation pour l'altéro, sans compter toutes les formations d'altéro annexes euh, qui sont présentées par d'autres coachs d'altéro là pour le coup, CrossFit Kids, euh, qu'est-ce qu'il y a aussi, Adaptative, les formations qui sont euh, à thème, mais qui sont précises pour quelque chose mais qui sont très importantes, on a aussi, il bah, y a précision nutrition, il y a pas mal maintenant de, de formations qui vont t'aider à devenir meilleur et elles sont importante de ouf. Alors aujourd'hui je crois qu'avec le Covid ils ont fait en sorte de pouvoir les faire faire sur internet donc c'est possible notamment le level 1 et le level 2 il me semble si je dis pas de bêtises mais euh, voilà moi le meilleur conseil aujourd'hui que j'ai à te donner c'est de te former tous les jours alors si tu veux une récurrence je pense qu'une formation par an, c'est bien. Quand tu vas en formation tu apprends tellement de choses que tu peux pas mettre tout de suite tout en place tu mettras beaucoup plus de temps à, à le comprendre, à l'adapter à ta clientèle. Et donc du coup, un an, je pense que c'est bien avant de passer à un autre level ou avant de passer à une autre formation. D'ailleurs, moi, je ne vais pas tarder à passer à un autre level aussi. Donc euh, voilà, ça, c'est mon conseil numéro un. Le conseil numéro deux, et celui-là, il est genre... Pff, je ne pourrais même pas comprendre comment un coach ne, ne peut pas faire ça. C'est de, de créer des deadlines. Alors... Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez cours à 17h et le cours, est finit à 18h. Donc, il va falloir tirer son trait. Je vais vous mets un exemple en bas. Tirer son trait, mettre 17h, 18h. Ensuite, je vais mettre de 17h à 17h05, j'ai ma présentation au tableau. Ça veut dire que je vais dire à tout le monde bonjour à tous. Est-ce que tout le monde va bien Est-ce qu'il y a des blessures Bienvenue à cette personne-là. Est-ce que c'est la première fois que tu fais des grosses En fait, ça, ça s'appelle créer du lien. Créer du lien avec son public et c'est genre méga important parce que si vous ne créez pas de lien avec votre public, bah, ils ne vous apprécieront pas. Et si vous appréciez, si vous appréciez, n'appréciez pas, ils viendront pas forcément dans vos cours et ils seront pas forcément réguliers. Il faut savoir que les gens s'attachent à des gens et c'est partout pareil. Si vous êtes en connexion avec quelqu'un, avec votre coach et tout, vous allez forcément y aller plus souvent. Euh, vous allez être content d'y aller. Euh, voilà, ça va être tout un processus. Bah, du coup, c'est très important que euh, le, les clients vous, a, vous admirent, oui, mais aussi vous, vous aiment bien. <rire> c'est important de créer du lien avec eux. Donc, il faut blaguer avec eux, il faut échanger, il faut s'intéresser à eux. C'est important, et donc le, le, le but de la deadline c'est de maîtriser son cours, maîtriser son cours ça veut dire, je me rappelle à l'époque quand j'ai commencé le on me disait oui, c'est comme si demain t'as un bus de, de, de touristes chinois qui viennent, ils s'arrêtent devant la salle, ils viennent, ils sont 10 t'avais un cours avec 8 personnes, là ils sont 10 ça fait 18 personnes, qu'est-ce que tu fais et genre, bah, je sais pas... Ben bah ouais, genre si t'as pas préparé ton cours, c'est genre impossible de savoir ce que tu vas faire. Du coup, le but de la deadline, ça va être de maîtriser son cours, maîtriser son warm-up, maîtriser son groupe, euh, maîtriser l'espace, maîtriser le temps. Maîtriser le scaled, comment je vais adapter tel ou tel truc. Du coup, euh, si, vous, si vous voulez des exemples sur ça, alors là, j'en ai pas à moi. Mais par contre, il y a un Instagram qui est super. Ça s'appelle DT Lesson Plan et c'est trop bien. Bon, c'est en anglais, mais c'est trop, trop bien. C'est plein d'exemples de, de deadline. C'est hyper bien fait. C'est hyper bien euh, écrit. Mais bon, sans, sans parler de ça, euh, franchement, vous êtes obligé d'écrire super bien. Mais au moins... De le mettre en place. Je sais que je l'ai appris à mes stagiaires et je suis complètement fière de ça parce qu'aujourd'hui, bah, ils ont l'automatisme de faire ça et ils se trompent pas dans leur cours et au pire ils se trompent mais ça sera pas sur le temps et ils finiront pas en retard et ils auront pas de problème avec ça. Donc, nous on travaille dans les salles parisiennes donc les salles parisiennes, je peux vous dire que les Parisiens. <rire> Le retard, il ne blague pas avec ça. Donc du coup, c'est vraiment important. Ok, Ensuite, les mouvements fondamentaux. Le principe que tous ces mouvements sont à prendre par cœur. Il y en a neuf. Donc tous les mouvements de squat, air squat, front squat et euh, overhead squat. Les mouvements de presse, euh, shoulder press, push press, push jack. Et les mouvements de, euh, de, de deadlift, sumo deadlift pull et les mettre ball clean. Euh, du coup, ça, ces mouvements, ils sont à savoir. Pourquoi Parce que... C'est des mouvements fondamentaux, donc partant du principe que c'est des mouvements fondamentaux, ça veut dire qu'ils reviennent très souvent dans énormément de mouvements. Et du coup, si vous les connaissez pas, vous pourrez pas les coacher. Donc, il euh, y a vraiment des trucs à savoir, genre par exemple quand c'est un mouvement de presse, c'est pieds sous les hanches, tu vois, petite flexion de genou, pas de poitrine neutre, donc ni vers l'avant ni vers l'arrière. Tout ça, là, tout ça, c'est important de le savoir. Si vous ne savez pas, vous vous imitez maintenant. Et il faut les savoir par cœur, il n'y a, de... a pas de débat. Et... et non seulement il faut les savoir par cœur, mais en plus, après ça, il faut savoir tous les autres mouvements, comme le snatch et tout ça. Il faut tous les connaître, c'est genre méga important. Euh, si vous voulez faire des skills un jour, si vous voulez éduquer les skills correctement et ne pas faire du euh, genre info à la place parce que vous n'êtes pas assez bon pour faire des skills, il faut commencer par là. Ça, c'est le premier chemin et après, le chemin, il s'ouvre. Moi, j'ai pris le chemin de la gymnastique, donc de la décomposition et je le fais comme ça aussi pour mon altéro. Après, vous faites comme vous voulez. Il y a des coachs qui sont pas du tout comme moi et pourtant qui font des skills incroyables. Donc, chacun sa voix. Mais au moins, prenez la bonne voie de l'apprentissage et de la retransmission des connaissances. quatrième, alors celui-là, pour moi, il me paraît tellement logique et pourtant, pas pour tout le monde, c'est de pratiquer dans les classes. Les coachs, là, il faut aller dans les classes en tant qu'élève. Que, euh, qu c'est archi important. Parce qu'en fait, en, en étant à la place du client, vous allez savoir ce que le client attend, vous allez voir ce que le coach fait et que vous aimez pas trop, et ce que le coach fait et ce que vous adorez. Et du coup, vous allez pouvoir le garder pour vous. Euh, un exemple, par exemple, vous êtes dans une classe, vous allez participer à une classe et tout, le coach il fait pas l'appel et, et il, a, il présente pas les nouveaux. Du coup, vous voyez tout de suite que le nouveau il est un peu mis à part et ne c'est pas trop où se fait Bah là, tout de suite, vous allez vous dire, non mais ça, ça n'arrivera jamais dans mon cours, euh, je veux absolument... Tu vois, vous voyez ce que je veux dire C'est... Genre c'est que des trucs comme ça. Par exemple, vous êtes dans la classe du mec, il le mec pour un skills muscle-up, il vous fait des tractions, des poules abstracts, ce qui n'a rien à voir, ce qui n'est pas du tout censé être le cas. Mais là, qu'est-ce que vous allez vous dire Vous allez vous dire, ok ça, ça ne doit, se... doit jamais se faire parce que du coup là ça me saoule. De devoir faire des pull-ups stricts alors que je suis censée faire du muscle, up admettons. Donc, il faut toujours aller voir ailleurs ce qui se passe et récupérer le meilleur. C'est important et c'est important aussi pour créer du lien avec votre clientèle. Les clientèles, ils arrêteront de vous voir que comme un coach. Ils vous verront aussi comme un athlète et ça, ça sera important pour vous. Et non seulement vous allez augmenter votre niveau euh, de performance, mais en plus de ça, vous allez aussi augmenter votre relationnel avec les, euh, les adhérents de votre box. Et ça, c'est vraiment... Euh, le must. Une fois que les adhérents vous voient aussi comme un athlète comme eux, bah c'est trop cool. Parce que souvent, les coachs ils ont tendance à à s'entraîner dans leur coin genre euh, euh, pendant la pause déj ou là où il n'y a personne genre, euh, et, ou à 10h et c'est vraiment un problème parce que ça met, ça met une barrière entre vous et eux et du coup ça fait comme si vous, vous étiez plus important qu'eux mais c'est pas vrai c'est pas le cas donc il faut il faut absolument s'entraîner avec les adhérents parce que vous êtes aussi juste un sportif et il faut partager avec les autres et aussi parce que ça, ça rejoint Il faut faire les woods que vous programmez Parce que si vous ne faites pas les woods que vous programmez Vous n'allez pas pouvoir les conseiller, c'est impossible euh, Moi je sais que depuis que je fais de la programmation J'en fais depuis quelques mois maintenant Tous les workouts que je fais Je les fais une semaine à l'avance ou deux semaines à l'avance Avant de les programmer pour mes adhérents Parce que je peux pas leur dire Quel est l'objectif du workout Je peux pas leur dire quelle stratégie prendre Je peux pas leur dire à quel moment ça va faire mal Je peux pas leur dire je, je sais pas, je l'ai pas fait. Donc, et me dites pas, oui, mais on peut. Non, non, on peut pas, c'est faux. <rire> c'est faux. Sauf sur des woods wo comme des benchmarks qu'on a déjà fait. Mais sur un workout, genre, je vous mets un AMRAP, 10 minutes, 10 box jump over, 10 burpees, euh, 10 butterfly, 5 mes salopes. À quel moment est-ce que vous allez savoir comment bien respirer, quelle stratégie prendre, à part inventer c'est impossible donc du coup il faut faire les workouts à l'avance faites-les comme ça une fois que vous arrivez devant votre classe vous allez pouvoir leur dire attention à ce moment là ça devient un peu plus compliqué donc vous allez pouvoir réduire là, ça, réduire l'intensité le, le, voyez comme ça on peut connecter quelque chose avec eux parce que si vous ne vous connectez pas avec votre public ben quand il va vous demander des conseils vous allez dire euh... et vous allez inventer Super pour un coach d'inventer, tu vois, c'est un peu chelou. Donc, du coup, euh, au lieu d'inventer, faites tous les words d'une semaine à l'avance. Demandez à avoir la programmation si c'est pas le cas ou si c'est vous qui faites, faites la faites, faites-la à l'avance. Comme ça, tac, derrière, vous êtes archi-solide. Et les gens, ils vont se dire, putain, ce coach, il est trop solide. Il nous donne des objectifs tout le temps, il nous aiguille tout le temps, et là, vous allez passer pour un bon coach. Enfin, le but c'est pas de passer pour un bon coach Le but c'est d'être un bon coach Mais vous allez être un bon coach Et ça c'est trop bien ah, et une règle importante la dernière Qui me paraît en fait c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure Que c'était pas par ordre de priorité Parce que celui-là il est si vous le faites pas moi, j'ai dit à mes stagiaires cette année que s'ils si ne faisaient pas cette règle-là, ils pouvaient tout de suite se dire que c'était des coachs de merde. Voilà, c'est mes stagiaires. <rire> J'assume totalement la façon dont j'ai parlé, mais ils ont l'habitude, ils ont eu l'habitude tout au long de l'année. Mais c'est exactement ce que je leur ai dit. Si vous ne faites pas, si vous n'appliquez pas cette règle, si vous sortez de, votre, de vos cours et que vous n'avez pas appliqué cette règle à la lettre, vous êtes un coach de merde et vous n'avez pas bien fait votre boulot. Point. Du coup, là, la règle, c'était... « Je dois appeler au moins une fois par son prénom l'ensemble de mes adhérents. »« Si je ne l'ai pas fait, je fais de la merde. »« Parce que je n'ai pas été là pour tout le monde. » Donc ça, c'est la première chose. Donc, on a une liste avec les gens. « Je dois appeler au moins tout le monde par son nom. » Ça veut dire genre « Hey, super Julie, continue !»« Ou « François, essaye de faire ça !»« Ou « Tac, non non Et je vais voir donc tout le monde au moins une fois dans mon corps. Ça, c'est la, la règle de base. Et en plus, je rajouterai même... Et ça, je l'ai rajouté après euh, au fur et à mesure de la formation. Mais j'ai rajouté même que je dois donner deux conseils constructifs à tout le monde au moins une fois. Ça veut dire quoi on est sur du snatch, on a fait un skill snatch ta ta ta ta, Je leur ai expliqué machin. Poser la barre, commence à charger Ok, Je vais voir tout le monde et je leur donne des conseils Ok, Là, essaye de resserrer tes pieds Bombe un peu plus la poitrine, plaque la barre tac. Je vais passer à quelqu'un d'autre okay, Toi, tu vas pouvoir tirer un peu plus parce que ça manque un peu de ça Et ça, et je vais voir tout le monde Et après, je repasse et je donne des compliments Hey, ça c'est bien, concentre-toi sur ça Ah, ça, les fessiers vers l'arrière, c'est pas mal Essaye de les garder tous Comme ça, tout le monde Vous voyez ce que je veux dire Et je vais donner des conseils et un conseil négatif, un conseil positif, parce que je peux pas laisser une personne sortir négatif, parce que c'est pas productif. Je peux pas, c'est comme si euh, vous êtes maîtresse, il y a des élèves et vous leur dites, ok ça c'est pas bon, hein. ou ça c'est pas bon non plus, ah ça c'est pas du tout ça, et vous partez. <rire> son élève il est archi solide et il va dire putain connasse, vas-y je vais refaire, ou son élève il va dire putain je suis une merde quoi, et du coup il faut absolument pas... On imagine que les élèves sont vieux parce que c'est chaud. <rire> Il faut absolument pas laisser quelqu'un sur un conseil négatif. Il faut dire, ok, ça, c'est pas bon. Par contre, ce que je te conseille pour que ce soit meilleur, c'est ça. Et du coup, la personne tout de suite, elle va dire, ah, ok. Elle va pas rester bloquée sur le négatif. Elle va repermettre sur le positif et elle va se sentir bien. Donc, voilà. Imaginez juste que si vous, vous suivez pas passer... En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Tous mes cours... Si je fais pas ça dans mes cours, je sors du cours et je dis, je suis une merde. Je suis une merde, ça se reproduira plus jamais. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais encore que adhérente. Et un coach, il me calculait même pas. Genre, il ne calculait pas. Il ne me donnait pas de conseils et tout. Et ça m'a profondément blessée à l'époque. Parce que du coup, je comprenais pas quoi en fait. Enfin, je me disais, mais c'est bizarre pourquoi genre j'ai... « C'est moi C'est quoi C'est moi le problème ?» C'était un peu chelou. Et au final, euh, au final non, c'était pas moi. C'était pas moi, c'était juste lui qui avait la flemme. Et, et, et je l'ai pris quand même pour moi. Et je l'ai compris à l'issue la, à la, à que non, c'était pas, pas moi et que c'était vraiment lui. Si vous voulez pas être un mauvais coach ou si vous voulez pas avoir honte de votre coaching, réagissez maintenant parce qu'après, il sera trop tard. <rire> Enfin, il n'est jamais trop tard pour changer. Mais après, il sera trop tard. Vous allez rentrer dans une routine. Et ça sera une mauvaise routine à coup sûr. Donc, commencez à vous mettre un petit coup de pied aux fesses. Et à être intransigeant, pardon. Intransigeant, pao. Avec vous-même. Euh, C'est vraiment une base que euh, je n'arrêterai jamais euh, de faire avec moi. Alors, moi, je suis quelqu'un de très perfectionniste. Mais euh, sans compter ça, j'arrêterai jamais de me former et d'être intransigeant. C'est vraiment la base. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça t'a apporté euh, quelques indications sur tes futurs coachings ou sur tes coachings actuels. Euh, Retrouve-moi donc sur mon site internet dunialachart.com et sur ma nouvelle formation avec le lien juste en dessous. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye